Bon, avant de continuer, je précise un petit peu donc, mes positions globalement par rapport à ça, parce que souvent, on a du, du, comme, comme les, les, ces questions sont assez complexes et j'essaye d'apporter des, des, des nuances dans, dans, justement dans ce domaine qui, je trouve, manque singulièrement de nuances. Donc bon, Je fais cette intervention d'aujourd'hui en tant qu'animaliste, donc antispéciste, je suis aussi féministe, antiraciste, opposé à l'homophobie et à diverses autres injustices, dont l'injustice euh, selon économique, qu'on oublie souvent, et l'injustice selon la nationalité, qu'on oublie encore plus souvent. C'est-à-dire le fait que les, les gens, s'ils sont nés dans un pays, simplement parce qu'ils sont nés dans un pays, ben, ils peuvent crever. S'ils sont malades, ils n'ont pas le, la sécurité sociale, etc. Et à d'autres causes de souffrance humaine, je suis progressiste. Pour moi, le progressisme, ça veut dire penser qu'un progrès majeur est possible euh, dans, dans le monde et que ce progrès est souhaitable. C'est Progressiste, c'est plus ou moins un synonyme d'être de gauche, mais je pense que tel que je le formule là, ça a plus de substance. Mais tout en étant progressiste, je suis anti-marxiste, ce qui ne veut pas dire que je, que je pense que Marx n'a dit que des conneries, mais je pense que euh, l'héritage marxiste dans le progressisme le marxisme et qui aujourd'hui est une pensée qui, qui, qui domine la vision de gauche dans le monde, y compris après la chute de l'Union soviétique, y compris après la disparition du Parti communiste. Les schémas de pensée marxiste sont encore extrêmement pensée, présents dans la gauche et encore plus dans l'extrême gauche. Et je pense que ce marxisme, c'est quelque chose de très critiquable. Bon, je reviendrai sur la notion de, de révolution en particulier. Et je pense que... <coughs> quelque chose que la gauche devrait soutenir et devrait soutenir avoir soutenu depuis le début, mais que la gauche a depuis pratiquement le début a toujours refusé, en particulier sous l'influence marxiste, c'est la liberté d'expression. L'histoire de, de, de, de la prise de pouvoir par les partis marxistes dans le monde, c'est vraiment la première chose faite. Ça a été d'interdire euh, l'expression des opposants et les les, les personnes de gauche, les partis de gauche, y compris même de gauche modérée comme le parti saucisse, sont encore aujourd'hui des champions de la, de, de, de, la, de la censure, de la limitation de l'expression, de, des tabous, des choses qu'il ne faut pas dire. De la loi Guesso, par exemple, de, qui interdit la négation des, des, des, des, de, de, de l'Holocauste de et, et d'autres comme ça. Guesso, c'était un... Un, un communiste, un membre du, du parti communiste. Donc euh, pour moi c'est vraiment une, une grosse erreur historique d'être contre le libre débat des idées et je reviendrai sur le fait qu'à qu mon avis c'est parce que précisément il y a cette domination de la, la, la vision de, de, de, de révolution.